Hello les amis, j'espère que vous allez bien Pendant longtemps, je me demandais si je serais plus à l'aise avec l'objectif 50-140mm. Chez Fujifilm, le 50-140mm correspond à l'équivalent d'un 70-200 sur un appareil photo à capteur plein format. Habituellement, j'utilise des focales fixes en objectif, donc pour leurs grandes ouvertures, pour leurs grandes ouvertures, oui, et leur qualité. Cependant, c'est vrai que par moments, il y a comme une frustration de pas de ne pas avoir le bon objectif selon ce qu'on souhaite photographier. Alors, j'ai remarqué que quand on sort faire spécialement des photos, avec une thématique en tête, on choisit les objectifs adaptés, mais quand on sort euh, et que l'on souhaite photographier ce qui se présente à nous, alors là, c'est plus compliqué euh, de faire avec l'objectif que l'on a pris. Alors, évidemment, je parle dans le cas où vous avez toujours votre appareil photo avec vous, prêt à dégainer. Donc, je vous parle de tout ça dans cette vidéo, ainsi que mon expérience sur ces objectifs photo. C'est parti Pour la petite histoire, donc mon père possède un appareil photo Fujifilm et recherchait un zoom, donc je lui avais alors conseillé le 55-200mm pour sa qualité mais aussi par rapport à son prix. Donc il me l'avait prêté, je souhaitais photographier en fait les oiseaux au parc des oiseaux à villard les dombes donc près de Lyon, donc un parc assez connu à Lyon. Donc euh, je l'ai ensuite gardé, euh, comme il n'en avait pas besoin, donc... Voilà, donc à ce moment-là, je m'étais dit que cet objectif est vraiment sympa. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser de temps en temps et j'ai remarqué qu'un zoom, c'est aussi vraiment, vraiment sympa aussi. Donc habituellement, j'utilise des focales fixes, donc je me suis mis à utiliser euh, à utiliser le 55-200 pour photographier ma fille, et franchement, avec l'effet de compression, on peut avoir de jolis flous darrière plan. Donc le truc, c'est que le 55-200, euh, bien qu'il soit un objectif professionnel siglé XF euh, chez Fujifilm, est un objectif à ouverture glissante. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on zoome, en fait le diaphragme de l'objectif va se fermer et donc capter moins de lumière. Alors... Il y aura aussi euh, moins de flou d'arrière-plan, mais on peut jouer avec en zoomant un peu plus en, jou en, en jouant avec l'effet de compression. Donc cela lui permet euh, d'être un objectif plus léger et donc plus facile à transporter, comme l'objectif est à ouverture glissante. Donc l'ouverture glissante, je vous rappelle, c'est quand on zoome, le diaphragme à l'intérieur se ferme, donc en fait on capte un peu moins de lumière. Donc c'est l'objectif qui est construit comme ça. Mais on peut quand même avoir de jolis fous d'arrière-plan avec cet objectif, donc en zoomant sur son sujet. Avec le 55-200, donc en fait le zoom se fait à l'extérieur de l'objectif. En fait, il y a le fût qui sort, euh, qui sort en fait de l'objectif. Et moi, je trouve que ça peut être embêtant parce qu'en fait, Fujifilm n'a pas fait de système qui permet de bloquer, euh, de le bloquer sur cet objectif. Donc, ce qui fait que quand vous le mettez la tête en bas, donc forcément, il zoome tout seul. Donc, le 55-200, il est là. Donc voilà, quand on le met la tête en bas, l'objectif en fait va, voilà. Et donc ça, moi je trouve ça un peu pénible quand même parce que si vous mettez votre appareil photo, euh, par exemple si vous voulez l'utiliser avec le Peak Design Capture, donc forcément vous le mettez à l'épaule ici et forcément euh, ça va, euh, voilà, ça va zoomer et en fait on va se retrouver avec euh, le fût euh, complètement ouvert. J'ai parlé de l'accessoire de, de, de Peak Design Capture à l'épaule, mais en fait, on peut aussi le mettre à la ceinture, comme je le conseille souvent aussi quand on, quand on utilise le Peak Design Capture. On peut le mettre à la ceinture, mais voilà, à partir du moment où vous le mettez la tête en bas, et eh ben, euh, comme on ne peut pas bloquer le fût de l'objectif sur le 55-200, eh ben forcément, euh, il va être à son maximum déployé à 200 mm. Alors, moi, je ne trouve pas vraiment ça très pratique, en fait, parce que je trouve que ça peut abîmer l'objectif, euh, se transporter tout le temps euh, voilà si on le transporte comme ça tout le temps complètement ouvert je trouve que ça peut abîmer l'objectif voilà en fait c'est un risque euh, j'ai pas envie de me promener avec un objectif en fait euh, forcément euh, ouvert comme ça donc qui zoome en fait tout seul comme ça et ça je trouve ça vraiment embêtant donc là en fait il y a le pare soleil qui est fixé hein, ici du coup euh, l'objectif là il n'y a pas de mouvement mais à partir du moment où on bouge on marche un peu avec et ben du coup ben, l'objectif s'ouvre au maximum et ça, moi je trouve ça embêtant bien que le 55-200 ait vraiment une très belle optique et franchement, euh, il est siglé XF, il est de qualité professionnelle mais franchement euh, ils auraient pu quand même mettre euh, juste un petit loquet ici pour bloquer pour éviter que en fait, ça, ça zoome comme ça une fois que c'est baissé la tête en bas donc après, c'est pour le transport de l'objectif, hein. si vous le mettez à la ceinture, évidemment, si vous le mettez la tête en bas, ça se fera comme ça, donc ça va s'ouvrir comme ça, et si vous le mettez aussi à l'épaule, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, bon, c'est à savoir quand même, ça dépend comment vous voulez le transporter, mais voilà, on fait de magnifiques images avec ce matériel, euh, c'est vraiment un super objectif, mais je me dis, un petit loquet okay. Euh, ça aurait permis de bloquer le fût et ça aurait été exceptionnel, ça aurait été top. Alors, comme l'objectif est à mon père, je me suis dit j'aimerais bien acheter le mien et je n'allais pas acheter le même, cela ne servirait à rien. Euh, voilà, autant lui demander qu'il me le prête. Donc, j'ai pensé à acheter le 50-140 pour passer un cran au-dessus. Donc, parce que oui, le 50-140 ouvre à de 8, donc à, à une ouverture constante, euh, peu importe qu'il soit à 50 mm ou à 140 mm, en fait, l'ouverture à f de 8 sera la même. Donc, et en plus, cet objectif a encore une qualité d'image meilleure de par sa construction optique. Donc, on profite d'une construction encore meilleure avec un zoom interne en plus qui permet de zoomer sans faire sortir le flux d'objectif. Donc, je vous montre. Donc là, le 50-140, je vais enlever le pare-soleil. En fait, là, donc, de 50 à 140, là, je zoome. Il n'y a rien qui sort de l'objectif, donc c'est un zoom interne. Donc, ça, je trouve ça vraiment super parce que si on devait avoir euh, un fût qui sort ici en plus, euh, ça serait beaucoup trop long pour ce type d'objectif. Donc, ce qui se passe en ferme, euh, ce qui se passe en fait, euh, dès qu'on zoom, en fait, il se passe quelque chose à l'intérieur, donc le mécanisme se fait à l'intérieur, et ça, c'est plutôt top. Voilà, voilà. Alors, le 50-140 bénéficie en plus d'une construction weather-résistant. Alors, je vous explique ce que ça signifie, parce que ça, c'est vraiment génial. En fait, la construction weather-résistant, elle correspond à ce qu'on appelle la tropicalisation de l'objectif. Alors, l'objectif est équipé, en fait, de joints qui assurent euh, sa protection. Donc, la protection, euh, on pourrait penser que ça, ça correspond que à la protection de l'eau. En fait, c'est les joints qui sont ici, qui vont se plaquer contre l'appareil photo. Donc, on pourrait penser que ça correspond uniquement, uniquement à euh, la protection de l'eau. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est aussi la protection à la poussière. Et ça, c'est vraiment top parce qu'en fait, il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Donc, euh, le fait de zoomer, voilà ça peut faire un appel d'air. Mais en fait, là, comme il y a des joints dedans, il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Et donc, l'objectif est siglé WR, donc Weather Resistant. Et c'est vraiment un gage de qualité sur un objectif. Donc, évidemment, le prix est plus élevé, mais voilà, l'objectif est aussi meilleur. Donc, il procure de meilleures images, euh, de meilleures images et il procure aussi, euh, enfin, et apporte aussi la tropicalisation et euh, sa construction qui est quand même fabuleuse. Alors, pour vous parler euh, des caractéristiques, en fait, de comparaison entre le 50-140 et le 55-200, alors, Déjà, ce qu'on ce qu remarque, c'est que le 55-200 est déjà tout de suite plus petit que le 50-140. Bon, il n'y a pas une grande différence non plus, y a, mais bon, c'est quand même il y a quand même une différence à noter. Donc, son poids est aussi beaucoup plus important parce qu'en fait, l'objectif 50-140 pèse près de 1 kg alors que le 55-200 pèse 580 grammes. Donc, c'est vraiment un critère à ne pas négliger si on veut du matériel euh, le plus léger possible. Néanmoins, avoir un matériel entre les mains qui procure une sensation de qualité est très agréable. Donc, c'est pas parce que vous avez un objectif qui est plus lourd qu'il ne convient pas à tout le monde. Donc, sur le 55 200 Ici, on a un diamètre de 62 mm contre 72 mm pour cet objectif. Donc ça, le diamètre, c'est pour le fixer un filtre. Donc, c'est moins large ici que le 50-140. Donc ici, on a une largeur de 62 mm. C'est pour visser un filtre. Si vous avez besoin, par exemple, de visser des filtres, soit un filtre pour visser l'objectif ou soit un filtre ND donc euh, si vous voulez bloquer la lumière par exemple donc euh, voilà, 62mm ici pour le 55-200 et, et, et le 72mm en diamètre pour le 50-140 donc ça aussi pour moi ça a été un critère de choix pour le 50-140 parce qu'en effet euh, c'est le même diamètre que l'objectif 10-24 donc quand on a un 10 24 euh, en objectif on est forcément équipé de filtres ND ou autres, forcément vu que c'est de la photo de paysage donc voilà la possibilité de mettre des filtres à la bonne taille directement entre les objectifs est tout de suite plus agréable car on n'est pas obligé de mettre un adaptateur euh, sur son filtre et de, de, et de pouvoir switcher directement entre les objectifs si besoin donc bien sûr si on a un filtre qui est trop grand on peut utiliser un bac d'adaptateur pour l'adapter à son objectif mais moi je trouve que c'est un peu... Quand même un peu pénible de le faire, et quand on a la bonne taille de diamètre tout de suite, on peut switcher entre les divers objectifs, et ça c'est vraiment top. Alors, l'objectif 50-140 euh, possède une bague de diaphragme crantée, qui indique à quel réglage euh, je suis, simplement en regardant l'objectif. Donc cette bague de diaphragme, elle est là, donc en fait, on peut passer de f8 à euh, f22, et automatique aussi, si on veut passer en mode soit priorité vitesse, par exemple, ou alors en mode tout automatique, si vous souhaitez. Donc, cette bague de cranté est vraiment bien. Euh, franchement, moi, j'aime bien chez Fujifilm euh, pouvoir changer euh, comme ça, juste en tournant, euh, le, feu, le faire manuellement, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet de me concentrer directement, euh, par exemple, sur d'autres réglages, et euh, de switcher en un instant, voilà. Mais après, c'est une question d'ergonomie, hein, vous pouvez faire aussi avec d'autres appareils photo juste en tournant la molette. Euh, voilà, c'est vraiment une question d'ergonomie, une question de goût. Donc, euh, voilà. Alors... Comme cet objectif est plutôt lourd, donc Fujifilm a fourni un collier de serrage. Donc cela sert notamment à fixer un plateau de trépied pour ensuite le positionner sur le trépied de façon stable. Donc ce n'est pas non plus indispensable. Donc là, moi, je ne l'ai pas monté sur l'objectif parce que je ne prévois pas de le monter sur un trépied. Mais c'est vrai que si j'utilise sur un trépied, peut-être... Enfin, il m'est arrivé de le mettre le, le collier de serrage, mais il m'est arrivé aussi de ne pas le mettre. Donc ça se fait très bien donc euh, ce n'est pas non plus indispensable donc on peut le positionner directement comme ça avec un plateau sur l'appareil photo mais c'est vrai que comme l'objectif est lourd c'est plus rassurant de le placer sur son collier pour éviter que cela tire sur l'appareil photo donc en fait vous mettez un plateau euh, de trépied directement sur le collier de l'appareil photo alors ensuite euh, vous avez dû le voir j'ai mis aussi le 90 mm ici pour le comparer aussi avec le 50-140 donc en fait je veux profiter ici de vous parler un peu du 90 mm parce que c'est vraiment un choix pas évident quand on possède l'un ou l'autre objectif donc je possède le 90 mm f2 qui est vraiment une excellente optique le truc qui m'a bloqué euh, pour l'achat du 50 140 c'est que en fait comme j'ai déjà le 90 mm je me suis demandé est ce que j'ai besoin d'un 50 140 mm et là franchement je me suis posé la question pendant longtemps alors la réponse est simple avec le 50-140, on est beaucoup plus polyvalent. On a certes deux fois, mo deux fois moins de lumière entre f2 et f2.8, mais on a quand même une plage focale qui est plus large. Donc en effet, tout est question d'usage. Le 90mm f2 est d'abord initialement plutôt destiné à faire euh, des portraits. Donc cela nous, ou, ne nous empêche pas hein, de faire ce qu'on veut avec quand même. Hein. Mais l'angle est un peu plus serré et il faut donc beaucoup bouger pour obtenir ce qu'on souhaite. Alors, en intérieur, c'est plus compliqué également, mais ici c'est vraiment pour le comparer avec le 50-140 parce que le 90mm f2 est vraiment une excellente optique. Alors je sais que beaucoup de fugistes euh, qui hésitent à investir dans un 90mm f2 ou un 50-140 f 8 se posent souvent la question de comparer ces deux objectifs euh, franchement, j'aime bien le 90mm f2 aussi, mais je pense que maintenant, il fait doublon avec le 50-140, donc tout dépend de l'usage, euh, si vous êtes plutôt un portraitiste, euh, vous aurez sûrement l'envie d'avoir la possibilité de faire le plus de flou d'arrière-plan ou le plus la possibilité de capter le plus de, de lumière possible. Cependant, quand on y regarde de plus près, euh, si vous faites de la photo studio par exemple, euh, ce n'est pas le flou que vous recherchez. Donc les arrière-plans sont souvent, sont souvent unis. Donc généralement, les gens ferment un peu le diaphragme. Donc la possibilité de faire un maximum de flou d'arrière-plan est toujours appréciable aussi, mais quand on y regarde de plus près, euh, il représente combien de pourcentage euh, de votre utilisation. Donc C'est ça qu'il faut se demander et c'est là qu'il faut déterminer votre critère de choix pour un objectif. C'est vrai que le 50 140 capte deux fois moins de lumière que le 90 mm f2. Alors, si ce critère est important pour vous, ça peut faire qu'on peut hésiter pendant longtemps. Donc Quand on peut éviter de passer à 6400 ISO au lieu de 3200 ISO, donc c'est toujours bon. Alors, c'est toujours bon à prendre, mais voilà, en post-traitement, cela se récupère très bien aujourd'hui et les appareils photo gèrent très bien la montée en ISO. Donc à vous de voir votre degré d'exigence. Donc je vous mets quelques images euh, réalisées avec les objectifs. Vous verrez ce qu'il est possible de faire avec les deux objectifs. Alors pour conclure, donc pour ma part, je suis vraiment satisfait du 50-140, donc c'est vraiment un objectif qui est certes lourd, mais qu'est-ce qu'il est qualitatif Franchement, ça respire la qualité. Le fait que le zoom soit interne interne est vraiment top, je trouve. Donc sur le 55-200, en fait, le fait que le zoom sort à l'extérieur est plutôt un point négatif, je trouve, car en fait l'objectif n'a pas de système pour bloquer le fût. Il est certes plus léger avec cette, ce type de construction, donc ça c'est vraiment un point positif, donc c'est certes un confort à l'utilisation. Alors comparer le 55 200 avec le 50 140, on a quand même un grand écart financier entre ces deux objectifs. Mais voilà, c'est pas la même construction, euh, c'est pas la même qualité d'image. On a des, une qualité d'image similaire, mais je trouve quand même que il y a beaucoup plus de netteté, euh, beaucoup plus de détails sur euh, quand on zoome avec le 50 140 qu'avec le 55 200. On a quand même à 200 mm, je trouve une légère perte de détails, mais franchement, c'est pour vraiment pour chipoter. C'est vraiment comparer entre les deux. Euh, si on compare pas entre les deux, on voit aucune différence. Hein. Donc voilà. Donc l'objectif de cette vidéo était plutôt de vous parler de mon expérience et de mon avis entre ces deux optiques et pourquoi le 50-140 mm. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Donc si vous avez des questions, euh, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Prenez soin de vous. À bientôt.